c'est toujours là où on m'attend pas voilà alors aujourd'hui tout à fait différent rien à voir avec le passé euh, ce matin j'avais préparé tout euh, un programme pour vous faire euh, donc les vidéos euh, sur le suivez le lapin blanc et au final eh ben, il s'est passé quelque chose très important j'ai reçu des messages on m'a dit stop faut que tu t'arrêtes tout de suite. Stop. Alors je me suis dit mais pourquoi je reçois, pourquoi on me dit ça Et j'ai compris. Forcément, ça fait euh, des jours que je demande, euh, que je demande euh, à faire vivre euh, des choses, à faire euh, naître des choses et tout. Et on m'a dit bah voilà, ça y est, c'est arrivé. Maintenant tu, à partir d'aujourd'hui. Si euh, C'est à toi de décider. Soit tu continues euh, dans la voie où tu étais parti et euh, ben, euh, tu ne seras jamais en paix avec toi-même parce que tu auras toujours un problème qui va te tracasser. Tu auras toujours le mental qui va venir te déranger. Tu auras toujours l'ego qui va vouloir mettre sa place. Ou tu arrêtes tout maintenant. Tu mets le système de côté, mais complètement. Peu importe que ça joue, que, que la pièce de théâtre dehors, elle joue bien ou qu'elle joue pas bien. c'est pas ton problème, non. Toi, tu veux que le monde évolue et tu veux évoluer avec lui. Donc à partir de là, tu laisses tomber tout ce qui était en dehors de ce monde, de ce monde que tu veux voir naître, que ce soit bon ou mauvais. Tu laisses tout tomber, tout ça ne t'appartient pas, ça ne te concerne pas tu ne t'y attaches pas tu ne fais rien même parce que même si tu t'y attaches pas mais rien que le fait d'en parler tu le fais vivre encore plus donc tu rentres dans le jeu du euh, je ne veux pas mais du fait que tu en parles eh ben, tu le fais quand même donc si tu veux vraiment que ça marche tu arrêtes tout c'est toi qui vois je te conseille c'est toi qui vois ben, je ne l'ai pas fait j'ai tout arrêté, j'ai tout enlevé, euh, je me suis désabonné des groupes, euh, je me suis mis euh, dans d'autres groupes qui étaient plus en adéquation avec euh, ce que je veux maintenant, voir maintenant. Euh, ce confinement est au final une très bonne chose parce que waouh, qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que je qu que reçois qu comme message, c'est hallucinant. Et donc, euh, on m'a dit, tu peux aider les gens autrement, tu peux, tu peux les aider en les conseillant, en leur apportant de l'amour, de la joie, de la bonne humeur euh, vu que tu as Facebook, profites-en pour euh, montrer des, des belles choses plutôt que des choses euh, qui peuvent être positives pour certains mais euh, qui peuvent mettre le doute pour d'autres enfin bon, de, qui n'ont qui rien à voir avec le système poste des choses qui sont positives et la joie et le bonheur et euh, puisque tu, tu sais écrire, c'est ce qu'on m'a dit Puisque tu as une jolie plume, profites-en avec les images pour mettre des messages euh, de bonheur, de joie, d'espoir. De, de, voilà, voilà comment tu peux aider les gens. Si on vient te voir pour te demander de l'aide, pour te demander un conseil, fais-le. Aide-les dans la mesure de tes moyens. Aide-les. Si tu sens que tu n'es pas capable ou que tu ne peux pas, tu n'acceptes pas. Euh, ne force pas la main des gens, les gens viendront ou pas, c'est euh, eux qui décident, c'est eux qui voient, euh, ils pas, enfin, tu n'as pas, euh, pas besoin d'aller les chercher, ils viendront à toi ou pas, s'ils décident qu'ils doivent venir à toi, voilà. Donc pour le reste, même si ça ne se fait pas maintenant, même si ça ne se fait pas tout de suite, même si ça ne se fait pas là tout de suite, et confiance, et confiance en nous, on est là, à partir du moment où toi, tu prends la décision de laisser tomber le système complètement, complètement, complètement, c'est-à-dire de ne plus y adhérer du tout déjà, tu avais fait un bon chemin, tu étais sur le chemin déjà, euh, en, en, en semant des graines qui, qui poussent, et, et ce, ce n'est pas, pas qu'un faible mot de le dire, euh, des graines qui poussent, que ce soit en théorie ou en pratique, mais maintenant, il te reste une chose à faire, c'est-à-dire laisse tomber tout. La seule chose qui doit compter pour toi, c'est toi-même d'abord, ta famille, ceux que tu aimes et point. Le reste, tu laisses de côté. Ça n'empêche pas d'avoir de l'empathie pour les gens qui souffrent pour les gens qui ne sont pas bien dans ce monde. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait humain. Mais si toi tu veux évoluer, il faut que tu abandonnes définitivement ce système. Et abandonner ce système, ça veut dire ne plus y adhérer du tout, même de la façon que tu faisais, c'est-à-dire en dénonçant. Parce que même en dénonçant, tu y adhères quand même. Tu ne veux pas adhérer, tu, tu arrêtes de dénoncer. Si vous saviez le soulagement que ça m'a fait, wow oh, je me suis sentie libérée d'un point, d'un coup, et je me dis, bah ouais, voilà. Bah ouais. Bah. Ça colle tout à fait avec le message de l'univers de l'autre fois. Alors voilà, je suis à votre disposition si je peux vous aider ou vous être utile. Les guides m'ont dit que, que je pouvais le faire. Donc si je peux vous aider en quoi que ce soit, d'une manière que ce soit, euh, de quelque façon que ce soit, à partir du moment où ça ne concerne pas le système actuel, que ça ne concerne pas ce qui se passe actuellement, bon ou mauvais, et eh ben je suis ouverte euh, à toute, euh, toute question. N'hésitez pas à poster euh, vos questions, à, à, à, à demander ce que vous voulez, à euh, je sais pas. Euh, tout ce qui vous passe par la, enfin, tout ce qui vous passe par la de parler. Mais voilà, je, j'ai le feu vert, puisque j'ai confiance et que j'ai tout laissé tomber. Donc, euh... j'ai pris ma décision définitive et irrévocable, aujourd'hui, avec vous, à cet instant. à bientôt.